J'adore euh, t'as sur ce vous parce que je, n'ai, pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur Kavaktion. Les meilleur savent pas Du moment, les amis, vous êtes tous au courant. Dernièrement, je vous ai parlé euh, de la version 2. Donc, je vous ai dit que j'allais faire des vidéos spoil jusqu'à temps que je vous spoile la date. Euh, donc, en gros, la date, c'est un mystère encore. Mais je vais faire des vidéos spoil à chaque fois qu'on fait des ajouts, des modifications, etc. Mais juste avant, je vais juste clarifier un certain point. On a pris la décision qu'on allait garder Kavaktion un truc simple, vu tous vos commentaires. Et c'était bien, l'ensemble entendu, mon avis. Celle du, des membres du staff n'était pas nécessairement la même que la mienne. Mais finalement, ils ont vu que vos commentaires étaient de la même idée que moi. Donc, ils ont dit « Ok, parfait, on garde les choses simples. » Donc, je vais juste vous dire ça. Ensuite, les amis, aujourd'hui, mon cadeau de Noël, c'est le soir de Noël que je vais poster ça. Il doit être environ 20h chez vous, les Français. Je vais poster ça tout de suite après que j'ai fini la rec. Donc, je viens d'aller sur CoFaction, la version 1. Je viens d'aller dessus, pour ça que je suis encore dessus le launcher encore, comme vous pouvez voir. Et euh, j'ai donné environ 100 euros de points boutique à plusieurs joueurs qui étaient connectés sur le serveur. J'ai donné genre des euros, des 5 euros, des trucs comme ça. Et puis, j'ai donné plein de, de clés et de plein de trucs comme ça. Donc, vraiment, merci à tous encore ceux qui jouent sur CoFaction. Mais... Le serveur va fermer le 1er janvier. Donc le 1er janvier, le serveur Cavaction V1 va ne va, va plus être disponible. Vous allez, il va être fermé, quoi. L'infrastructure sera fermée, ainsi que notre site web. Le site web aura une page avec un cooldown jusqu'à la date. Donc ça veut dire que le 1er janvier, la date va être dévoilée de quand est-ce que le serveur va sortir. Donc c'est un peu un autre spoil que je vous fais en ce moment. Mais vu que c'est Noël, les amis, je, vous, je me suis dit, je vais leur faire un petit cadeau de Noël. Je vais leur présenter le spawn. Donc commençons directement. Vous allez spawner, ici. Il y aura des allos graphiques dans, dans tous les coins, je crois. Des Lucky cases dans chaque coin, c'est des Lucky cases. Ensuite, vous allez descendre ici. Vous allez avoir, euh, à l'ouest, je crois. Bon, je connais pas mes positions géométriques, mais au sud, vous allez, à l'est, sud, au sud-est, vous allez avoir des tables d'enchant. Donc, chacun a des différents niveaux, comme celle-ci, ici. C'est 5, j'ai oublié de récupérer le truc. Celle-ci, c'est la 30, 20, etc. Bon, vous n'êtes pas con, vous savez comment ça fonctionne. Vous allez avoir les tables d'enchant, le et ensuite, vous allez avoir euh, les petits bâtiments que vous allez pouvoir aller euh, visiter si vous en avez vraiment envie, mais il n'y aura rien d'intéressant dans ceci ci à part 1. Donc... On descend et on se rend ici. C'est la zone PVP. Donc, vous allez avoir des under chests, des trucs comme ça. Ici, vous allez avoir un PNJ avec des, euh, des potions. Il va vous vendre des potions, quoi. Un, potio un potionnier, j'allais dire. <rire> c'est chelou quand même. Euh, ici, encore les petites maisons, comme je vous ai montré juste avant. Il y a des petites maisons. Regardez. Je... Si ça vous intéresse vraiment à savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est des trucs comme ça, quoi. Ils sont toutes décorées différemment. Euh, ensuite, on va retourner au spawn. On va toujours revenir au spawn à chaque fois. Vous allez de ce côté-ci. Vous allez avoir euh, des marchands, donc ici ça va être des marchands euh, de shop. Je crois que ça va être des shops, je crois. On va faire les, les petits shops ici, tu sais, comme on avait fait la dernière version, où ce que les gens pouvaient acheter des spawners, des trucs comme ça. Ça va être les petits shops tout autour ici de ce côté-là. On va retourner au spawn. Vous allez aller de ce côté-ci. Et vous allez avoir les échanges de PNJ. Donc, les PNJ, ce que vous allez pouvoir échanger vos émeraudes, etc. Avoir des points et ce genre de trucs. Ça va être ici. Donc, voilà. Et quand vous allez monter en haut ici, vous allez avoir le casino. Ici, vous allez avoir un PNJ spécial pour un casino. Un, un autre jeu ici. Vous allez avoir. Euh, je sais pas si je devais le dire, mais vous allez avoir là encore le, le le truc, le bar mail. Vous allez avoir aussi le, le truc de mine. Et vous allez aussi encore avoir les coinflips qui vont toutes être installées ici. C'est quand même un genre de mini casino qu'on a créé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, euh, vous allez pouvoir encore aller, comme je vous ai dit, de l'autre côté à la warzone. C'est la même chose. Vous avez euh, le PNJ ici avec les potions, ce genre de trucs. Plein d'espace pour vous balader. Vous avez des bâtiments encore ici. Bon, tous les bâtiments sont accessibles. Mais ils ne sont bien sûr euh, rien d'important à l'intérieur. On retourne ici, on a une enclume. On a des enclumes qui vont être remis à chaque fois. On va remettre plein d'enclumes de à chaque fois. Ça ça va être cool. Ensuite, on a de ce côté-ci, je ne l'ai pas montré, mais on a de ce côté-ci qui amène aussi à la même, aux mêmes choses aux, euh, aux sorties PVP. Et de l'autre côté qui amène aussi aux sorties PVP. Donc voilà. Je vais pas vous présenter plus que ça. Je vais juste vous montrer en hauteur, etc. le spawn qu'est-ce qu'il y a de l'air. Il est vraiment. Je pense que mes settings sont vraiment petits. Euh, Video setting render. On va mettre plus genre à fort. En fort 18, je pense que c'est bon. Mais en gros, euh, mes settings, regardez, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Les, les bulles, regardez ça, comment c'est beau. Il y a de l'eau, des, des petites passoires d'eau, des trucs comme ça. C'est vraiment bien foutu donc un gros merci à Falcom il s'appelle comme ça F A U L C -com, comme euh, du euh, sperme euh, pardon pardon les amis on va sortir ici donc maintenant il y a plusieurs trucs intéressants à la Warzone euh, elle est beaucoup différente de la dernière fois parce que la dernière fois la plus grosse complaint c'était qu'il y avait trop de bâtiments trop d'endroits pour se perdre etc donc maintenant on a fait plein d'endroits où ce que c'est plus simple à ce beau punch etc donc je sais qu'il y en a qui aiment pas trop le beau punch c'est ça c'est là que je vais vous ça va vous faire plaisir regardez ce qu'on a créé donc, on a créé. La Warzone est énorme. On a créé des ponts comme ça pour monter et descendre. Et on a créé des douves avec le, le terme du volcan. Donc, ça, c'est comme si c'était l'intérieur de la map. Elle avait comme coulé. Puis c'était du volcan. Si vous regardez de haut, vous voyez, c'est comme un peu des, des coulées de lave, des trucs comme ça. Ce qui est comme vachement intéressant. Quand vous, vous, quand vous tombez ici, vous allez me dire Ouais, mais il faut remonter avec des échelles. Non, pas nécessairement. Ça, c'est si vous, vous avez vraiment envie. Mais sinon, à chaque extrémité. Donc, c'est quand même assez difficile à monter sur des échelles comme ça. On va pas se le cacher, les amis. Mais à chaque extrémité, vous avez euh, des euh, montagnes, euh, des grottes comme ça pour remonter. Et dans les extrémités, vous avez aussi des ponts un peu cassés comme ça. Vous voyez, il y a un peu des jumps à faire. Et ici, euh, bon, ça c'est mal terraformé. Mais bon, il faudra le modifier. C'est pas tellement, tellement grave. Euh, c'est comme ça à tous les côtés. Regardez, je vais vous montrer euh, vite fait. Mais c'est quand même assez grand la Warzone. Dans la Warzone, c'est 1000 par 1000, les gars. Hein. Je vais juste vous dire, c'est mille par mille. Un autre pont ici un peu cassé, un peu difficile à, à passer. Euh, weather Clear, je crois que c'est. Voilà. Euh, ici, on a... Euh, comme, oh mon Dieu, c'est vraiment grand en fait. Hein. Ici, on a l'autre pont que je, que je vous parlais juste avant. Et on a des, des, des petits trucs intéressants. On a modifié un peu le temple. Donc euh, le temple, pour moi, c'était un des événements les plus importants. Je trouvais qu'il était trop renfermé. Il n'y avait pas assez d'espace pour PVP. Donc voici le temple. Les cristals, ils vont être installés un peu partout autour. Il y a de l'espace pour PVP. Vous n'êtes pas coincé. Vous pouvez vous punch. Vous pouvez vous fight. Il y aura des, des, peut-être des trucs ici. Il peut peut-être n'avoir en avoir euh, là un peu partout autour. En tout cas, c'est un petit temple euh, plutôt stylé, je trouve, qu'il a été fait. Et maintenant, l'autre truc intéressant, c'est le volcan qui est de l'autre côté, si je ne me trompe pas. Oh, attendez. Euh, je suis encore pas habitué, les amis. Hein. J'ai reçu la map hier. Je vais juste essayer de trouver. Il y a un KOTH aussi, euh, un petit village. Voilà, c'est KOTH village dans l'hiver, juste ici, si je me trompe pas. Ou un peu là, il faut juste que j'essaie de le charger. Ici. Donc, ici, c'est comme les maisons du spawn. C'est un petit KOTH. Bon, le point de spawn n'est pas encore 100% fait. C'est juste que les builders, à chaque fois, ils font des points de spawn comme ça. Mais moi, j'aime bien les modifier. Les faire comme sur euh, la V1, quoi. Des, des, des points de spawn un peu plus difficiles à euh, se mettre dans les coins, quoi. Donc, voilà. Un petit village. Ça va être le KOTH village. Cette fois-ci, on a un petit KOTH comme ça. Et juste en face, ici. Euh, on a euh, le biome désert avec le deuxième, volcan, euh, le deuxième volcan, le deuxième volcan, le deuxième KOTH qui est en dessous du volcan. Donc, comme vous pouvez voir, on a l'intérieur du volcan. Vous allez pouvoir aller en dessous du volcan. Ici, il y aura un point de capture que je vais devoir aménager. Vous avez l'intérieur du volcan ici avec un arbre, je sais pas pourquoi. Vous allez vous, euh, découler des de lave ici. Ça, c'est pas censé être comme ça. C'est juste qu'il y a des trucs qui ont brûlé. Hein. Ça sera pas comme ça. quêtes vous pas. C'est juste qu'il y a des arbres, comme vous voyez, des trucs comme ça qui brûlent. Fait que euh, j'ai pas désactivé vu que je change mode solo. Comme vous pouvez voir, quand j'arrête, c'est ça s'arrête ça de, de brûler tout donc ça en gros le volcan ça va être un, un volcan énorme vous allez pouvoir vous balader un peu partout vous allez pouvoir même venir dans la lave et puis ben, ça va être cool il va être un peu plus euh, difficile mais vous allez devoir quand même faire le, ce que vous, les joueurs ont développé sur la dernière version que j'ai bien aimé c'est le item block vous allez devoir item block à plusieurs endroits pour monter slash descendre aller chercher certains minerais il y aura la grosse différence c'est que les points la dernière version il y avait 20 points de spawn pour les volcanites cette fois-ci il y en aura 200 donc il y aura 200 vol, minerais de volcanites à des endroits différents donc si vous voulez Faire des ondes et des trucs comme ça, ça va être hyper difficile de les faire. Parce que comme je vous le dis, euh, ils vont être, euh, il y aura 200 minerais de volcanique dans tout le volcan. Mais euh, à la place de 20. Avant, il y en avait seulement 20. Si vous saviez pas, il y avait 20 points de spawn. Où que les minerais spawnaient aléatoirement. Donc euh, voilà. Donc voilà. C'est pas mal euh, tout. Euh, C'est vraiment important euh, que, je vous, que je voulais vous parler. Vraiment les trucs importants à noter sur cette situation-ci. La Roi -Sonde, il n'y a plus autant de bâtiments. Plus autant... Euh, de, de montagne, ce genre de truc. C'est plutôt plat pour le PvP. C'est un truc que vous aviez beaucoup plein. Pour les gens qui n'aimaient pas les trucs de beau punch, c'est impossible de beau punch d'un côté à l'autre, au passage. Hein. C'est beaucoup trop loin. Ça, ça a été fait exprès. C'est aussi euh, assez difficile de back ici. C'est quand même resté plat. C'est pas comme sur d'autres serveurs où il y a plein, des, des crevasses et tout. C'est vraiment plat par terre pour se battre. Et vous avez les coins pour vous remonter. C'est quand même assez intéressant. Vous pouvez aussi quand même utiliser les échelles ici. Hein. Mais les échelles, comme vous savez, c'est un coup d'arc et boum, vous êtes déjà rendu ici. Donc, c'est un peu de la merde. Mais on a quand même mis, si jamais vous êtes tout seul ou vous tombez par par accident, etc, exemple, vous êtes en train de traverser sur la pont qui est ici, mettons, vous êtes tout seul, vous voulez juste aller créer votre base, par exemple, euh, et puis vous tombez, euh, vous tombez genre comme ça, vu que vous êtes une grosse merde, mais au moins vous avez un petit truc pour monter juste là, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à l'autre côté euh, pour ça, voilà. Donc, euh, aussi il faut savoir que euh, les minerais dans la map, quand la map elle n'est pas encore générée, on a comme, dit, comme je vais vous le dire, on a un petit souci en fait, on euh, n'arrive pas à coller le spawn sur une autre map, vu que le spawn au total il fait 1500 par 1500, donc la Warzone fait du 1000 par, 1200 par 1200 si je ne me trompe pas, et le spawn fait du 300 sur 300, donc la map est vraiment énorme, à chaque fois qu'on la colle ça fait un crash de notre machine, etc. Donc il faudra le faire sur MC Edit et on doit trouver quelqu'un pour faire ça, mais euh, quand on va faire la, la génération des minerais, on va essayer de faire en sorte que euh, l'épidote soit un peu plus difficile que la dernière version, donc si vous saviez la dernière version, début de version, c'était super facile de la trouver. Et plus en plus que vous avancez dans la map, plus en plus c'était difficile. Mais là, en fait, on va faire un truc tout simple c'est que partout dans la map, ça va être la même petite route tôt. Il y aura environ 2 à 3 euh, lignes ou on peut dire filons de épidote par chunk, donc ça va être un peu plus qu'avant, mais quand même, c'est quand même, tu sais, comme je vous dis quand même, il y en aura plus, mais quand même un peu plus difficile vu qu'il y en a seulement par chunk. Ça fonctionne par chunk, il y en aura 3 à 4 filons par chunk. Donc voilà, il y a des filons qui peuvent en avoir 2, 7, de, de 1 à 4, quoi, vous comprenez Bon, je sais pas comment expliquer plus que ça. J'ai fait un peu le tour de la Warzone, je vous ai montré le volcan. Le volcan est beaucoup plus intéressant, pour euh, beaucoup plus grand. Euh, vous ne faites pas punch directement en bas comme la dernière version, beaucoup plus grand, beaucoup plus d'espace, surtout. Et puis voilà. Euh, un peu de retard sur le, le spawn, je vais remercier quand même euh, sur la Warzone. Je veux dire, je vais remercier Falcom qui a vraiment énormément travaillé sur la Warzone. Il nous l'a fini en deux jours. On devait la recevoir le 3 décembre, on l'a reçu le 24 décembre. Donc, euh, quand même, un gros, un, gros, un gros changement. On a eu du retard, euh, mais ça, je vais, je vais pas mal, mal parler de la team de build. Je vais juste plus jamais commander chez eux, euh, mais je vais directement commander avec Falcom et des builders indépendants parce que bon. Mais j'en attendu vraiment longtemps. On devait déjà à la base ouvrir euh, le 7 décembre. et on a attendu après le spawn jusqu'au 24 décembre. Et on va pas ouvrir durant le Noël. Euh, Tiens, on va pas ouvrir aujourd'hui, quoi. Enfin, même si quasiment tout est terminé. On va quand même pas ouvrir aujourd'hui. On va ouvrir. Euh, ben on va vous dévoiler la date le 1er janvier sur notre site web. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas que l'infrastructure de CarFaction ferme le 1er janvier. Donc vous avez plus accès au serveur le 1er janvier. Si vous aviez des points boutiques, vous avez encore des points boutiques, inquiétez-vous pas, tout ça ne sera pas perdu. Vos comptes sur le site seront pas reset. Le seul truc qui va être. Euh, changer ça avec le forum, donc le forum a eu un nouveau look, donc il est nouveau tous les messages du forum vont être supprimés on va recommencer de nouveau, il y aura des nouvelles règles etc. pour la prochaine version et euh, ce genre de trucs donc gardez un œil au forum si vous n'êtes pas déjà inscrit au forum, inscrivez-vous pour être à l'affût de tout et, euh, et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous euh, parler aujourd'hui, voici le spawn de Action V2, j'espère qu'il vous fait plaisir faut vraiment que je change mon skin par exemple hein. un skin d'Halloween encore, c'est un peu chelou sur ce je vous aime, c'était Unconze ciao ciao